Bonjour, bonjour à vous tous. Bon après-midi, bonsoir. On a des gens qui arrivent à notre séance Si vous êtes arrivés pour le lancement de notre boîte à outils pour le développement des programmes à AFK. Euh, je vais laisser quelques minutes de plus mais on ne va pas attendre trop longtemps. Je suis Bridget Candy Fuster. Je suis spécialiste de protection ici à UNICEF New York. Et je vous souhaite la bienvenue à cet événement. En fait, euh, commençons avec certaines règles d'ordre général. Euh, je vous souhaite la bienvenue à notre, euh, notre événement d'aujourd'hui. On est fiers de vous présenter euh, cette euh, trousse d'outils. Euh, pour les groupes armés. Je vais présenter une, euh, une présentation générale d'aujourd'hui. On a Annie Mansour qui va nous donner les commentaires de bienvenue. Euh, il est le chef euh, de, de ce travail, y compris le travail avec le, le groupe de travail pour les enfants associés aux forces armées et groupes armés. Après ça, on aura une séance qui décrit la, la boîte à outils en soi avec euh, la rédactrice Sandra Mignon. Et par la suite, on verra où on a fait les tests avec euh, l'expérience de Simone et Nibras. Par la suite, on aura une séance de questions et réponses. J'espère que c'était clair. Je dirais pour les gens qui viennent d'arriver, on a l'interprétation disponible tout en bas de l'écran. Vous pouvez trouver votre, la langue de votre choix. On est 9 h 4 donc allons commencer. Je vais donner la parole à Hani Mansourien pour ses propos d'ouverture de part de l'Alliance de protection d'enfants. Hani, à vous la parole. Merci beaucoup Brigitte et à tous les organisateurs, bienvenue à tout le monde euh, qui est venu ici pour le lancement des euh, lignes directrices pour euh, le développement des programmes IAFCA. Quelques chiffres, en 2020, l'ONU a vérifié le recrutement et l'utilisation de plus de 8500 enfants par 58 groupes et forces armées dans plus de 22 pays au monde bien que cette pratique s'étende également au-delà des pays que l'ONU surveille officiellement. Donc les chiffres sont euh, plus importants euh, et est en augmentation par rapport au recrutement documenté des années précédentes. Cela souligne l'importance de ces directives. Euh, ce document comble une lacune critique qui existait dans notre secteur pour un ensemble d'interagences de directives et d'outils qui peuvent aider nos collègues sur le terrain à prévenir le recrutements et répondre aux besoins des enfants qui ont été recrutés dans les forces et les groupes armés. Ce document complète également le manuel opérationnel du groupe de pilotage des principes de Paris. La boîte à outils est destinée à soutenir les praticiens mettant l'accent sur la qualité, la sensibilité au genre et la nature participative de la conception et de la mise en œuvre des programmes. Il est habilement présenté autour de la logique du cycle du programme pour faciliter son utilisation par le personnel du programme. Les lignes directrices sont complétées par des exemples pratique tirée du terrain. Il est également présenté de manière accessible, ce qui, comme nous l'avons appris, contribue de manière significative à l'utilisation d'une telle ressource. Un élément qui m'a vraiment frappé à la lecture des lignes directrices, que j'ai donc pensé devoir souligner ici, ce matin ou cet après-midi, dépendamment de où vous vous trouvez et la place prépondérante accordée à la prévention dans l'ensemble de ce document. Si ce document apporte une grande valeur ajoutée au secteur de, en documentant les étapes de programmation des EAFK, en compte à la réponse, la mobilisation, il apporte encore plus de valeur en faisant ressortir la prévention comme un élément clé de la programmation des EAFK. En lisant les lignes directrices, je n'ai pu m'empêcher de penser à l'histoire d'Ahmed, qu'un de mes collègues m'a raconté il y a quelques années. Ahmed était originaire de Sharkbah, dans le gouvernorat d'Alep en Syrie. En 2012, Ahmed n'avait que 12 ans et avec sa famille, il était contraint de fuir leur maison en raison du conflit. Il n'a donc pas pu aller à l'école. Mais étant un enfant motivé qu'il était, il a essayé de continuer à apprendre auprès de ses frères et sœurs plus âgés et de, dans des écoles informelles à travers les différents endroits. Où il a vécu pendant leur déplacement répété en 2015, lorsqu'il a pu retourner à l'école formelle, on lui a demandé de retourner en septième année, car il n'avait pas de certificat pour l'apprentissage qu'il avait fait depuis 2012. Mais il ne voulait pas être assis en classe avec des enfants de 12 ans, il était un fier jeune homme de 15 ans maintenant. Il a pesé ses options, et chaque jour, il lui semblait que rejoindre un des groupes armés de la région pourrait être sa meilleure option jusqu'à ce qu'il est tombé sur la petite organisation locale. Euh, parce qu'avant ça, il pensait peut-être se joindre à un groupe armé. Euh, il avait une euh, ONG de protection d'enfants qui avait un programme de certification pour les enfants tout comme lui. Ils ont vu la question de, en lien avec l'éducation comme une, une question de protection. Il a pu s'inscrire au programme. Et bien sûr, il a pu participer dans les euh, classes euh, appropriées à son âge et euh Quelques ans plus tard, il a terminé l'école. Facilement, il aurait pu être recruté et aura pu vivre des horribles expériences de violence. Les programmes de réinsertion sont là pour traiter les problèmes des enfants qui, comme Ahmed, sont retrouvés dans un groupe armé. Mais ils ne pourront jamais réparer le mal qui a été fait à ces enfants. Ils ne pourront jamais effacer le souvenir des actes violents que les enfants observent ou qu'ils doivent commettre lorsqu'ils sont directement impliqués dans un conflit armé. Mais la prévention peut les aider à ne pas vivre ces expériences. Et Ahmed à ne jamais avoir à les vivre, c'est le pouvoir de la prévention. Avant de conclure, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce précieux document. En particulier, je tiens à remercier Plan International et UNICEF qui ont co-dirigé le groupe de travail et l'Africa de l'Alliance. En outre, je tiens à remercier tous les membres de ce groupe de travail et ceux qui ont contribué à l'élaboration de cette boîte à outils à différentes étapes. Il faut également mentionner que ce document n'aurait pas été lancé aujourd'hui sans le soutien généreux de l'Agence suédoise de coopération internationale au développement. Et surtout, je tenais à remercier Sandra pour avoir dirigé de main de maître ce processus tout au long de son déroulement. J'espère que vous apprécierez tout le contenu intéressant qui a été prévu pour euh, ce lancement. À vous, Brigitte. Merci beaucoup, Hanif, de vos commentaires et je suis d'accord. Félicitations à Sandra Mignon pour euh, son travail de rédaction et qui a euh, mené à bien les essais au, euh, sur le terrain. Euh, même pendant la période de COVID. Donc, cela dit, je vais présenter brièvement Sandra. Elle est une conseillère euh, AFK avec Plan International. Elle, elle était le chef de développement de cette boîte d'outils pour le développement des programmes de, pour les enfants associés aux forces armées et groupes armés, et aussi... Euh, elle est la co-directrice de ce groupe de travail AFK avec moi et on espère pouvoir réaliser une transition. Je vais donner la parole à Sandra pour la présentation des outils afin que les praticiens puissent savoir qu'est-ce que c'est, comment pourraient-ils l'utiliser, etc. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran avec vous. Bonjour, bon après-midi à vous tous. Je suis très heureuse de voir que tant de personnes se sont jointes à nous pour le lancement d'une boîte à outils pour le développement du programme EAFCA. C'est la ressource la plus récente de notre groupe de travail sous la direction de l'UNICEF et du plan international. Donc, dans cette euh, boîte à outils, il y a plusieurs ressources. Tout d'abord, il y a des lignes directrices pour les praticiens de terrain, des guides de formation, des présentations PowerPoint et des documents pour faciliter la formation et des outils de contextualisation. Cette boîte d'outils a été testée dans quatre pays l'année passée, à savoir le Burkina Faso, la République Centrafricaine, l'Afghanistan partiellement et l'Irak. Dans chaque pays, nous avons effectué une analyse du contexte, puis nous avons mis en place une formation de cinq jours pour les praticiens de terrain et un certain soutien technique à distance. L'analyse du contexte comprend une évaluation des risques, une analyse de genre, une évaluation des besoins, une analyse des parties prenantes et une consultation des anciens et afghans. Elle permet aux praticiens sur le terrain d'avoir une compréhension globale de la situation du recrutement, des tendances en matière de sortie des forces armées et des groupes armés et de défis de la réintégration. Donc, voici la structure de la boîte à outils, comme Annie a mentionné. Cela suit les pas pour euh, le cycle, donc on, on commence avec les informations de, de fonds, des informations sur et avec les types de recrutement, les facteurs de risque, les différents rôles à jouer. Et aussi des informations par rapport au cadre juridique et normatif. Cela a été demandé spécifiquement par les praticiens qui ont participé dans le sondage qu'on a effectué avant le lancement, euh, l'élaboration de cette boîte outils On a demandé à plus de 200 praticiens partout dans le monde qui travaillent dans le domaine de l'AFCA. Qu'est-ce qu'ils aimeraient voir dans la boîte outils Et une des demandes était des informations par rapport au cadre juridique et normatif, de façon simple, facile à lire par les gens qui ne sont pas des experts juridiques. Le deuxième pas de cette boîte d'outils était l'analyse de contexte. Cela comprend trois phases. Tout d'abord, la planification, la préparation et la mise en œuvre. Donc ici, on aura des ressources pour la formation des animateurs, la collecte des données, la codification des données et l'analyse des données. Le troisième pas est la conception du programme et planification stratégique. Pour moi, c'est le pas le plus important de cette boîte outils. C'est ici où on vous guide à prendre ces données afin de l'insérer dans des, des vrais programmes. Donc ici, on apprend comment développer un programme de prévention, comment... Euh, euh, réinsérer les, les enfants on va trouver aussi des ressources pour euh, la su euh, surveillance comment développer les indicateurs et aussi un cadre de suivi il y a des ressources de planification pour les ressources humaines et aussi comment développer un budget le quatrième pas comprend la mise en œuvre est suivie. Donc, ici, on a la protection et sauvegarde des enfants. Comment faire en sorte qu'ils sont en sécurité des informations pour la protection des données? On sait que les données et l'AFCA sont extrêmement sensibles. Et on doit les protéger aussi. Le suivi de la mise en œuvre du programme euh, avec des mécanismes pour les enfants, comment gérer les ressources humaines par rapport à l'équipement, apprentissage, développement et aussi coordination avec les autres parties prenantes. Et finalement, on a le pas d'apprentissage et évaluation ici on encourage les praticiens de terrain de générer et documenter l'apprentissage. Il y a beaucoup de très bonnes initiatives, des programmes innovateurs, des leçons apprises de comment travailler avec un groupe des enfants, comment euh, traiter les groupes armés qui pourraient être partagés avec d'autres. Et on peut tous apprendre les uns des autres. Et finalement, euh, c'est la question d'évaluation. Donc, on offre des lignes directrices de comment mettre en place euh, tout ça. Donc, voici une survente du contenu de, de cette boîte à outils et le matériel de formation qui suivent la même structure. Maintenant, j'aimerais surligner certains éléments transversaux dans la boîte à outils. Tout d'abord, Comment développer des programmes sensibles au genre? Cet outil euh, vous donnera les ressources pour développer les programmes sensibles au genre. Lorsque j'ai réalisé le sondage pour euh, la note technique sur les filles, j'ai noté que trop souvent les programmes IAFCA sont développés conçus en fonction des garçons. Je veux dire que les stratégies de prévention, les mécanismes de libération, les programmes de réinsertion, ils sont tous conçus en fonction des garçons parce que les filles sont moins visibles, ils sont moins bien documentés. Donc, cette boîte à outils vous donnera les outils pour documenter spécifiquement la situation des filles et des garçons. On a des questions pour les deux groupes. On aura des ressources pour réaliser une analyse de genre. On va vous donner des informations par rapport aux normes de des, genre et aussi des recommandations pour répondre aux besoins spécifiques de filles. J'aimerais illustrer euh, en vous donnant un exemple de la République centrafricaine. Là, on a réalisé une analyse de contexte lors de, de la période de, de test. Il y avait des filles qui sont des anciennes Aïafga. Et on a posé certaines questions, tout d'abord par rapport au rôle qu'ils ont joué au sein de leur euh, organisation. Et on pense euh, très souvent que les filles sont comme, euh, ils sont, euh, ils sont des femmes, euh, des soldats. Et c'est vrai qu'ils sont des rôles, mais euh, en plus, ils ont mentionné qu'elles étaient bon, les, la, la femme des commandants. Ils portaient des armes, ils nettoyaient des armes, ils traduisaient. C'était des coiffeuses, mais aussi, ils étaient responsables de l'exécution des prisonniers, le transport des corps, le nettoyage des cordes utilisés pour pendre ou torturer, torturer les gens. Donc, elles ont donné une, une diversité de détails qui ont mis en évidence leur rôle joué. Donc, je crois que c'est important de documenter tout ça afin qu'on puisse identifier les impacts pour l'intégration. Elles, elles nous ont également dit qu'il y a certains obstacles à la sortie des groupes armés. Elles ont mentionné qu'au sein des groupes armés, elles, sont, elles étaient respectées euh, en tant que femmes euh, du commandant. Ils avaient des responsabilités, ils étaient euh, reconnus, ils recevaient aussi des kits de dignité pour gérer leur menstruation. Ils ont mentionné ça comme une raison clé de pourquoi ils ne voulaient pas abandonner le groupe armé parce qu'ils savaient qu'aussitôt qu'ils retournaient à leur collectivité, ils ne seraient plus respectés. Ils n'auront pas les moyens pour gérer leur menstruation. Lorsque j'ai su ça, j'étais étonné parce que cette information pourrait être utilisée par des organismes pour faciliter le... La Libération, en leur a donné les moyens en préparant les collectivités pour adresser les besoins des filles, qui sont mieux adressées dans le groupe armé que dans la collectivité. Autre exemple était le Sudan du Sud, où en 2017, ils identifiaient comme 1% des filles en tant qu'AFK, mais après avoir changé leur approche, pour identifier les Afghans, ils ont commencé à former les femmes pour identifier ces filles. En trouvant les dépendants des, euh, des soldats, ils ont pu augmenter les, les filles de 1% à 35%. donc euh, C'est un autre exemple de comment l'approche de genre peut aider euh, ou faciliter l'inclusion des filles dans un contexte où euh, elles sont cachées. Donc, lorsque les programmes sont euh, ne, ne prennent pas en compte les réalités des filles, en, en, nous prenons le risque, euh, nous sommes en, à risque de laisser de côté les filles. Le deuxième élément clé que je voulais partager, transversal dans ce boîtes-outils est l'approche participative. Ça veut dire euh, que c'est présent dans l'analyse du contexte lorsqu'on euh, fait un engagement auprès des membres de la collectivité, garçons, filles de la collectivité et aussi des ex-CAFAG. Euh, Je tiens à souligner l'importance euh, de l'implication des enfants. Très souvent, en tant qu'acteur dans la protection des enfants, on ne veut pas collecter les données des enfants. On sait qu'il y a des risques de causer des dommages. Un lieu de ne pas collecter les données des enfants parce qu'on ne veut pas causer des dommages, mais si on prend du temps pour euh, mettre en place les protections, Nécessaire si on utilise une formation, si on identifie les besoins des, en, euh, des enfants, on peut le faire en toute sécurité. Et là, la qualité des données collectées est tellement plus euh, valable ou de valeur que toute autre donnée par rapport aux enfants. Donc, avec cette trousse outil, on trouve des ressources. Euh, on a des discussions en petits groupes euh, et aussi des plans de mini-ateliers avec des ex-EAFK euh, avec toutes les mesures nécessaires pour le faire en toute sécurité afin d'encourager la prise des informations des EAFK directement. On a développé aussi des indicateurs sensibles. Euh, à la culture et là ce qu'on fait est basiquement lorsqu'on a ces indicateurs qu'on a tous quantité des enfants libérés des groupes armés ou des enfants réintégrés qu'est ce que ça veut dire exactement la réintégration qu'est ce que ça veut dire être libéré est-ce que ça veut dire qu'on ne travaille plus pour le groupe armé ou vous ne sentez une, vous n'avez plus un sentiment d'appartenance à ce groupe armé. Et certainement, ça peut changer d'un pays à l'autre. Aussi pour la réussite dans la réintégration, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on demande aux enfants et on priorise les attributs clés qui sont pris comme critères pour, pour mesurer la réussite. Je tiens à souligner certains éléments clés qui ont été euh, analysés dans l'analyse du contexte. Tout d'abord, la prévention. Dans la République centrafricaine, les, ex, euh, les anciens Ayavcas ont mis en évidence des facteurs de risque tels que le désir de se sentir respecté, de se protéger ou de protéger sa famille, euh, les besoins de fondamentaux de nourriture, le manque d'école et d'opportunités de formation professionnelle ou d'école sont des facteurs de risque qui peuvent être traités pour prévenir efficacement le, les recrutements. Quant à la libération en Afghanistan, lors de l'analyse du contexte, euh, on a documenté que la libération des enfants a été très difficile. Euh, très peu d'enfants quittaient les groupes armés. Et les enfants qui ont pu euh, quitter ont bénéficié du soutien du chef de la communauté et de la famille qui ont négocié euh, la libération avec le chef du groupe armé. Ce sont des informations qui provenaient directement de la collectivité qui peut informer le programme de euh, libération, Il peut informer cette approche quant à la réintégration euh, au Burkina Faso on a demandé à la collectivité « Qu'est-ce que vous faites déjà pour soutenir les enfants qui reviennent? » Et 21 répondants de la collectivité sur 30 ont souligné que la communauté fournit déjà un soutien psychosocial aux enfants. Et neuf d'entre eux ont dit qu'ils fournissent un soutien financier aussi. Donc là, on voit qu'il y a des, déjà des initiatives communautaires qui peuvent être utilisées par les acteurs humanitaires pour renforcer ce qui est déjà en place, en lieu de revenir avec un programme qui devrait être, euh, qui dépendra de, de l'aide humanitaire, en lieu d'utiliser les l'émission existante. Donc, voici une survente des données qu'on a pu collecter lors de l'analyse du con de contexte. Et finalement, je voudrais souligner un troisième élément clé, et la contextualisation. C'est une boîte d'outils euh, qui, qui doit être spécifique euh, euh, bon, c'est plutôt un cadre euh, en lieu d'une indication spécifique. Donc, on présente euh, le contexte juridique euh, dans la boîte d'outils euh, le, euh, le, le cadre juridique euh, international. Mais là, il faut aussi voir euh, le contexte national. Les outils de collecte de données euh, doivent être spécifiques par rapport euh, aux, aux langues. Euh, au niveau de sensibilisation. Euh, quant à la conception du programme, on trouve plutôt une, une méthodologie plutôt qu'un programme déjà défini. On a quatre pas. Tout d'abord, l'organisation des données collectées lors de l'analyse des données. On organise cela dans un tableau. Puis on considère des différentes approches pour la prévention, pour la libération, pour la réintégration. Et, à la f euh, et en plus, il y a des objectifs, euh, des résultats euh, escomptés. Et là, à la fin, on pense aux interventions. Il y a une, une liste des exemples des interventions qui sort euh, des différents endroits d'Asie, de Sud-Amérique, euh, d'Afrique. Euh, Amérique du Sud, on peut trouver comment adapter ça à la réalité. Et là, lorsqu'on réalise la formation à la fin des cinq jours, les, les participants sortent avec des outils très pratiques. Il y a des activités, des objectifs, des, euh, des résultats pour la prévention. On a aussi des indicateurs euh, contextualisés pour euh, donc, cela va leur donner les lignes directrices du programme afin qu'ils puissent développer des documents de, de projet plus facilement. Donc, comment pouvez-vous utiliser cette boîte à outils? Tout d'abord, vous pouvez former vos collègues et partenaires. Donc, vous pouvez prendre juste une partie, peut-être l'analyse du contexte, le cadre juridique ou euh, participer dans la formation de cinq jours au complet. Vous pouvez aussi effectuer une analyse du contexte, donc euh, si vous vouliez avoir une, une bonne compréhension de, de la situation, vous pouvez aussi concevoir de nouveaux, nouveaux programmes AFK ou euh, adapter les programmes existants. Donc ici, on a des indicateurs, euh, des cadres, des objectifs... Euh, vous pouvez organiser des sessions d'information ou des ateliers avec les représentants du gouvernement. Je sais que certains pays ont déjà utilisé le cadre juridique et normatif pour former les représentants du gouvernement sur le droit des enfants et l'importance de les considérer comme des victimes et non comme des auteurs de violences. Vous pouvez utiliser cette boîte outils aussi pour avoir une approche multisectorielle et plaider et impliquer d'autres secteurs euh, pour euh, la prévention et la réintégration. Vous pouvez demander aux autres secteurs euh, et les impliquer dans la conception des programmes. Et finalement, vous pouvez aussi défendre vos intérêts auprès de vos bailleurs de fonds. Vous pouvez demander une période de financement plus longue. Nous savons que les programmes du, qui durent moins d'un an euh, pour les AFK sont moins efficaces. Vous pouvez demander une programmation sensible au, au genre, euh, demander du financement pour l'analyse du contexte et aussi la, demander la triple combinaison. <coughs> Conformément à l'approche multisectoriale, avoir cette triple nexus veut dire euh, que. Tous les acteurs ensemble, les acteurs de développement des pays euh, travaillent tous ensemble pour éviter le recrutement des enfants par les groupes armés, les forces armées. Quelles sont les prochaines pas, les prochaines étapes? Euh, maintenant, la boîte outils est disponible en anglais et en français. Vous allez trouver le lien dans le chat où vous pouvez télécharger les ressources. On va le traduire en espagnol et en arabe euh, qui va être disponible dans les, prochaines, les deux prochaines semaines. Par la suite, on va lancer la, ou déployer la boîte outils dans trois pays. On va lancer la, la, le programme de, de demande et euh, certainement on va modifier le programme de formation qui était euh, conçu pour être donné en présence, en présentiel, on va développer ça dans un MOOC ou euh, formation à distance, afin que les gens à distance puissent aussi participer. Et merci beaucoup. Je vous redonne la parole, Brigitte. Excellent, magnifique. Merci de cette explication si claire, Sandra, et beaucoup de détails euh, très utiles pour nos collègues. Je vais donc donner la parole brièvement euh, pour des commentaires, une présentation de deux collègues en Irak euh, qui, je pense que vous avez mentionné, ont testé la boîte à outils en Irak. Donc, je voudrais donner la parole à Nibras Youssef de UNICEF euh, Irak euh, et aussi Simon Chicoline de Terre des Hommes qui est le coordinateur euh, d'accès à la justice. Je vous donne la parole. Nibra, Simone. Merci beaucoup, Brigitte, collègue. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Bonjour, euh, bon après-midi à vous tous. C'est un plaisir d'être ici. Je suis ici avec certains collègues. On a Jonita et aussi mes collègues Katie Rice qui travaillent sur le même, euh, même euh, trust de développement. Merci beaucoup. Et c'est un honneur et un plaisir que l'Irak ait participé euh, dans cette boîte d'outils outils et ce lancement et on est très chanceux d'être sélectionnés ici. Je, notre euh, notre euh, phase ici serait l'analyse de contexte réalisée par moi et mon collègue Simoni. On va parler aussi de, du cadre juridique, on va parler des commentaires reçus et les leçons apprises, etc. Je vais donc, euh, afficher ma présentation ici à l'écran. Ah. Voilà, un instant. Si c'est nécessaire, on pourrait partager euh, nous-mêmes, nous pourrions partager la présentation. Ah, voilà, je pense que ça arrive presque. Ok, voilà. Donc, tel que, comme j'ai expliqué en Irak, on était chanceux de pouvoir participer et malheureusement, Sandra n'a pas pu venir en Irak pour l'atelier, mais on a dû cofaciliter, mais c'était très bénéfique. On a beaucoup appris de cette situation et cela nous a aidé à nous tous pour la réintégration. Par rapport au contexte. Euh, ça a été mené par le groupe de travail du, de Yavka et le cadre de groupe de protection, avec euh, l'appui du CS social. Les organisations suivantes ont participé à la collecte des données UNICEF, IRC, War Child UK et l'Alliance. Euh, voici la méthodologie. On a utilisé le genre, comme Sandra a mentionné, aussi les parties prenantes, et la consultation des, enf des anciens et afghans, qui a été très important pour nous, avoir cette participation des enfants eux-mêmes et elles-mêmes, afin de savoir directement de leurs expériences, ce qui a fonctionné pour eux et les pas euh, dans ce processus, l'identification, la libération, la réintégration, etc. Les outils ont été mis en place euh, en utilisant les ateliers, les entretiens avec les informateurs clés. Et euh, on a eu trois ateliers avec 48 euh, enfants et AFK, et un atelier d'analyse des parties prénoms avec 10 participants dans les gouvern gouvernorats qui ont été impactés par le conflit et aussi d'autres euh, où les enfants ont été impliqués. Il y a eu du recrutement, euh, ça a été en Niné, Anbar et Babin Mossoun on a aussi travaillé en Sinjar, Bashega, Telkif, Ramadi, Fallujah et Mahmoudia. Voici certaines données. Vous voyez les participants qui, qui ont été séparés en femmes, hommes, garçons et filles. Vous voyez un volume faible des filles qui ont participé et c'est certainement parce qu'en Irak on voit il y a une sensibilité à la culture. Des fois pour eux, pour elles, c'est plutôt leur rôle indirect dans le combat, mais on, va, on voit très souvent qu'il y a des informations dans le contexte des filles et comment elles ont participé et comment cela varie d'un groupe armé à l'autre. Ici, on voit comment les enfants sont recrutés dans les, groupes, les forces armées, les groupes armés. Une des raisons est parce que les familiers avaient déjà participé dans le groupe armé ou sont des acteurs armés, donc ils sont motivés à participer, ils sont impliqués dans cette euh, réalité. Peut-être qu'ils croient fermement à la cause. Des fois, il y a des enfants ou des amis euh, du même âge qui participent aussi. Donc, euh, c'est de cette façon qu'ils se sont joints au groupe armé. D'autres ont été impactés par euh, la religion. En Irak, il y a une fatwa qui a été émise euh, pour euh, défendre Issy. Il y a eu une fatwa d'un groupe euh, spécifique et beaucoup d'enfants se sont joints à ce groupe armé en ce moment, aussi volontairement pour se venger. Comme j'ai dit, euh, dans des, des moments de conflit, il y a euh, beaucoup de morts et euh, s'il y a une mort dans, dans la famille, beaucoup se joignent juste pour se venger. Et puisqu'ils ils ont cette haine, euh, ils sont aussi des fois motivés par des acteurs armés. C'est une autre façon, euh, des fois les acteurs armés vont euh, motiver les enfants avec... Euh, la puissance, l'autorité, l'argent. Donc, on voit beaucoup d'enfants de qui sont recrutés et motivés directement par les, les acteurs armés ou les, ou les groupes armés. Ici, on voit les facteurs de risque. Les facteurs de risque, on voit ici... Le manque des opportunités économiques, beaucoup des zones sont impactées par le conflit. On n'a pas vu beaucoup des opportunités économiques pour les garçons. Donc, on voit qu'ils sont à risque d'être recrutés. Ils sont des garçons non scolarisés. Ils, sont aussi, ils ignorent l'implication de l'aide au groupe armé et la tentation de l'argent. Euh, Peut-être euh, le désir de se venger ou la radicalisation et mentalité d'armée ou les idées religieuses extrêmes. Extrémistes qu'on voit des fois avec certains groupes armés, aussi la détresse psychologique et la crainte de représailles de la part des forces armées, des groupes armés. C'est un autre facteur. Euh, des fois, ils cherchaient à se protéger en se joignant en groupe hein, pour euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas de représailles contre eux. Pour les filles, euh, c'est la même chose. Manque de scolarisation, d'opportunités économiques, euh, la vengeance et les mauvais amis. Ce sont basiquement les facteurs de risque pour les garçons et les filles, euh, les facteurs qui impactent tant les garçons comme les filles. Ici, on voit certaines, certains facteurs de protection euh, qu'on a vu en, en conséquence de l'analyse du contexte. On a vu compétences de vie pour les adolescents, compétences en matière de prise de décision, modération dans le discours religieux et aussi fixer des ambitions futures et des objectifs à atteindre dans la vie. Tous ces facteurs ont été mentionnés. Lors des entrevues ou groupes, discussions, petits groupes avec les garçons et les filles. Ici, on parle de la libération. Qu'est-ce que ça veut dire en Irak? C'est peut-être différent qu'ailleurs. On sait que dans les autres programmes, il y a une libération formel et informel, mais ces forces en Irak euh, n'avaient pas un processus de libération formel, donc c'était différent euh, pour chaque enfant. Et cela impactait euh, les facteurs de risque et de protection. Par exemple, pour euh, l'État islamique en Irak euh, ISIL, (ISIL), il n'y a pas une cérémonie officielle de libération des enfants. Surtout euh, c'était parce que le conflit euh, était terminé et terminé en détention. Pour les forces euh, populaires de mobilisation, il n'y avait pas de cérémonie formelle de libération non plus. À la fin, on pouvait voir euh, que les garçons et les filles étaient de moins en moins impliqués. Pour les forces de sécurité d'Irak, c'était similaire, c'était à cause de certains cas, et pour le PKK, on voit que c'était différent. Il n'y avait pas un processus de libération pour les enfants. On a vu que beaucoup de enfants <coughs> partaient sans revenir, donc c'était différent, peut-être d'autres pays, et le programme d'IDIA, et comment ils effectuent une libération des enfants. Voici certains obstacles auxquels on a fait face lors de la libération. Est-ce qu'on pourrait aller un peu plus rapidement afin de laisser un peu de temps pour les questions? Oui, bien sûr. Donc, ici, on voit certains obstacles et on a vu un lien avec les facteurs de risque, comme par exemple trouver un emploi lorsqu'ils sont libérés par ces acteurs ou groupes armés aussi de menaces de mort par l'organisation, crainte des représailles à l'encontre de leur famille. Il y a aussi des, euh, des, euh, certainement une stigmatisation sociale par les amis parce que des fois, ils étaient considérés des héros s'ils participaient dans des groupes armés. Euh. Ou, euh, et pas tellement des victimes ou euh, des acteurs euh, des leçons apprises euh, je pense que c'est très important à savoir que l'implication des enfants on doit prendre de leurs commentaire qu'est ce que ça veut dire leur euh, appartenance les facteurs de risque on sait le euh, selon ce que Sandra dit. S'ils participent dans le groupe armé, même s'ils si ne participent pas actuellement dans des activités armées, mais mentalement, est-ce qu'ils sont toujours associés à ce groupe? Très souvent, c'est une façon de vivre. Donc, ils ne sont pas débranchés du groupe armé. Donc, cette compréhension nous a aidés avec notre analyse cette question. Aussi, les différents groupes d'âge doivent participer au processus. On a dû les séparer par âge. Et il faut s'assurer que les facilitateurs soient bien formés, guidés, orientés avant et pendant le processus, même s'ils sont des acteurs de protection des enfants. On a vu ça dans la boîte à outils. Certainement, on ne veut pas causer de dommages, mais on, on est capable quand même de trouver une bonne participation. Donc, comment peut-on le faire avant et pendant le processus? Et Sandra nous a pu orienter pas à pas, même si elle n'était pas là en présence. Les enfants peuvent avoir encore un lien mental avec les groupes armés auxquels ils étaient associés, associés comme j'ai mentionné. Voici ce que je voulais présenter. Si vous avez des questions, donc euh, il y a un point que je voulais souligner. Certaines solutions qui ont été présentées par les enfants, euh, qui ont participé, étaient l'implication des leaders religieux, mais à cause du temps, euh, je n'ai pas pu présenter tout ça. Mais je vous donne la parole. Merci beaucoup, Nibras. Simone, des commentaires additionnels de votre point de vue? Merci, Sandra et Nibras, pour nous impliquer dans cet exercice de développement de la boîte à outils. Je suis fier d'avoir participé dans le développement de, la, de cette boîte à outils. Je tiens à remercier UNICEF et euh, l'Alliance pour euh, chercher l'aide des, des acteurs internationaux. Je pense que le résultat du, euh, du programme est euh, amené au développement de la boîte à outils. On a apprécié le, la, la présentation avec les partenaires et la, le soutien technique qu'on a reçu. Le processus établi en Irak a été très positif. Et C'était une très bonne expérience de coordination. Le dernier appui, euh, comme Nibras a mentionné, a été présent pendant tout le processus et a été renforcé par la capacité technique que l'UNICEF possède au pays et l'engagement des autres organismes. on croit qu'on a beaucoup appris euh, lors de cet engagement, surtout euh, dans l'analyse du contexte, euh, euh, la préparation des euh, tables rondes avec les enfants et la coordination généralisée euh, qui a été très participative euh, et qui a renforcé les acteurs. Je sens aussi que avec euh, les la combinaison des expertises euh, euh, C'est un moyen très pratique et applicable dans les différents contextes. On sait très bien qu'il qu cherche toujours le moyen le plus efficace afin de donner ces informations internationales et pour faire avancer le programme avec des différents acteurs nation, nationaux et internationaux. Le développement de cette boîte outils avec l'Alliance nous a guidés, nous avons des lignes directrices très claires. On peut harmoniser notre approche pour avoir une programmation euh, compréhensive. Lors euh, de la formation, les participants ont apprécié la capacité de, de voir euh, notre méthodologie et les outils. Et pour... Euh, Suivre les programmes euh, IAFCA. On a pu développer des euh, programmes de haute qualité, tout comme on a mentionné avant, euh, lors euh, de la libération et la réintégration. Ce qui est ressorti d'importance primaire était de mettre à jour euh, les professionnels sur le terrain, surtout par rapport au euh, cadre juridique euh, IAFCA qui interdit le recrutement des enfants par les forces armées et les groupes armés. Une des séances hautement demandées était par rapport au cadre juridique qui donnait les instruments principaux qui guidaient le programme pour soutenir IAFCA. Au début, on était sceptiques d'avoir un cadre juridique, spécifiquement sur le, le cadre international, parce que... Ce n'est pas vrai que la majorité des participants ont une implication juridique. Je voulais montrer l'importance de des outils qu'ils pourraient utiliser en Irak pour euh, chercher l euh, la protection des enfants. Les professionnels avaient indiqué euh, que les enfants ont utilisé certains outils pour donner un soutien tout technique et comment donner des services directement aux enfants. Euh, ça a été apprécié surtout pour souligner les liens entre les instruments juridiques et comment ils pourraient être impliqués pour la programmation. Donc, voici ce que je voulais ajouter. Je pense que vous allez pouvoir voir comment la boîte d'outils est utilisée dans le terrain, sur le terrain. Donc, merci, c'est tout. Merci beaucoup, Simone, de cette contribution aujourd'hui. Ça nous aide beaucoup à savoir où sont les intérêts avec ces différentes outils. On arrive presque à, à la fin. On a assez du temps. Euh, Peut-être, euh, on a une minute. Peut-être, je sais que Sandra a de répondre aux questions dans la, la boîte de discussion. Je voulais poser une question à vous, euh, Sandra, de part... Euh, je pense que j'ai une question ici. Euh, euh, C'est où la question maintenant ah, C'est une question qui a été posée en français. Quels sont les pas pour la libération des enfants des groupes armés Pouvez-vous parler de cycle de programme et cette boîte à outils hmm, Ce n'est pas une question facile. Donc, en termes de libération, on voit deux approches euh, principales, euh, deux, deux approches clés. Tout d'abord, on a le, la libération formelle. Ça vient, provient des euh, acteurs étatiques armés, très souvent, qui vont négocier avec les, les acteurs non étatiques, qui vont négocier une libération formelle qui implique le gouvernement, etc. Le deuxième processus qu'on voit de plus en plus, surtout pour les filles, c'est euh, de préférence, c'est le processus informel, c'est-à-dire que lorsque les, les enfants quittent les groupes armés, qu'ils soient, qu soient seuls ou qu'ils s'échappent, ils se présentent directement aux autorités locaux. Et lorsqu'ils sont capturés par l'armée, ce sont des autres façons d'échapper ou de se libérer. On voit ça de plus en plus et moins de, de libération structurée. On voit ça dans la pratique très souvent pour les filles. Les filles ne veulent pas être identifiées. Donc ce processus très formel, elles ne voudraient pas ce genre de processus. Elles vont se retirer. Euh, tranquillement et silencieusement à leur euh, collectivité. Donc, on vise euh, comment identifier et trouver ces enfants elles, elles, ils sont de retour à leur euh, collectivité. Et c'est là où on doit mettre en place euh, des comités de protection d'enfance ou d'autres moyens pour travailler avec les fournisseurs de soins pour euh, avoir une bonne formation et identifier les enfants. Donc, voici les différentes euh, façons pour euh, développer ça. Merci beaucoup, uh, Sandra. Et je pense que je vais donner la parole. Uh, merci à Nivra, Sandra, Simone et Hani de vos commentaires. Uh, je vais donner la parole à Debbie Landis de, du Bureau de protection humanitaire de USAID. Mais l'Alliance en Communauté de pratique, on va mettre dans la boîte de discussion. Vous allez voir... Vous pouvez avoir une discussion avec Sandra, avec vos pères, par rapport à ces questions que n'a pas pu répondre euh, maintenant. Et aussi les prochaines étapes pour la boîte à outils, comment vous pouvez euh, accès, euh, avoir accès à la boîte à outils et comment vos pays peuvent demander pour participer dans la prochaine phase. Donc, merci à tout le monde et je vais donner la parole à Debbie Landis, comme j'ai mentionné, elle est conseillère en protection humanitaire représentante de USAID, BHA. Merci beaucoup de votre soutien et de part euh, de, du peuple américain et c'est une euh, implication clé pour nous tous. Merci, David. Merci beaucoup. Euh, bonjour, c'est un plaisir d'être ici de part euh, de USAID et BHA pour la protection humanitaire. On est fiers d'être ici pour le lancement de cette boîte d'outils. Nous tenons à remercier Plan International, l'UNICEF, l'Alliance et tous les autres partenaires qui ont rendu ce processus possible. Partout dans le monde, nous savons que les enfants associés aux forces armées et groupes armés sont confrontés à des multiples risques. Il est urgent de veiller à ce qu'ils ne reçoivent des soins et réadoptions appropriés. On sait cependant que le processus de mise en œuvre d'intervention efficace pour les survivants est invariablement complexe. Par exemple, les besoins programmatiques varient considérablement en fonction de la nature d'un conflit particulier, de la manière dont les enfants sont impliqués, du fait qu'il s'agisse au nom des garçons ou des filles et d'autres facteurs en jeu dans la vie individuelle des enfants, des familles et des communautés. Par conséquent, nous savons qu'il ne peut y avoir une approche unique et qu'un travail important est nécessaire. Pour comprendre comment répondre efficacement. Ces dernières années, BHA a consacré des ressources considérables à la promotion et la protection euh, pour la protection et la prise en charge des survivants de IAFCA et à la mise en place d'outils et d'interventions fondées sur les preuves. Au fil des ans, nos partenaires nous ont dit que la communauté mondiale a besoin des outils pratiques pour évaluer et répondre aux besoins. Donc, on est heureux de soutenir le lancement de cette nouvelle boîte d'outils. Cette boîte d'outils est particulièrement précieuse pour l'utilisation d'une approche socio-écologique des initiatives de prévention des réponses, ainsi que pour l'accent mis sur l'utilisation euh, des données pour euh, les interventions et aussi pour euh, évaluer et euh, faire des suivis. En pilotant et en adoptant cette boîte à outils dans divers contextes humanitaires, la communauté mondiale euh, a la possibilité de mieux comprendre ce qui fonctionne pour répondre aux besoins des AFK et comment les programmations peuvent être rendues plus, euh, encore plus efficaces. Bien que le développement de cette boîte à outils soit maintenant terminé, nous savons que le vrai travail commence maintenant, alors que les organisations et les partenaires à travers le monde le déploient et l'utilisent. Euh, au uh, nom de BHA USA, de merci et on a hâte de parler avec vous dans les mois à venir. Merci beaucoup Debbie, merci à tous nos collègues. Je voulais remercier uh, tous les endroits, tous les collègues qui ont pu uh, réaliser les tests en, en terrain. Cela a informé le développement de cette boîte d'outils. Donc, je voudrais fermer cette discussion, mais joignez-vous à notre communauté de pratique dans les prochaines semaines, les prochains mois. On va diffuser à vous tous des autres opportunités en lien avec cette boîte, ces ressources. On a aussi des autres... Ressources à partager avec vous, par exemple euh, pour euh, l'appui euh, montan pour les AVAFK. Il y a des autres ressources, j'ai vu des questions euh, à ce sujet. Donc, euh, à la prochaine. Euh, bonjour, bonne semaine et j'espère.